Je suis Camille Mouly, je suis infirmière en oncohématopédiatrie depuis 7 ans. Donc mon métier consiste à prodiguer des soins auprès d'enfants atteints de cancer, atteints de répanocytose et de différentes pathologies immunologiques, hématologiques et cancérologiques. D'être présent donc du début de la maladie à de la découverte et durant toute la prise en charge et la prise en soins que nécessite la maladie. Ça implique euh, déjà d'être euh, formé d'être accompagné quand on arrive dans le service en tant que euh, soit euh, jeune diplômé ou même infirmière qui a déjà eu un certain parcours. On a une formation générale de euh, 6 à 10 semaines euh, avant d'être vraiment en autonomie complète dans le service, euh, en, surtout que dans le service il y a une spécificité puisqu'on greffe, on fait des greffes de moelle osseuse, donc euh, ça c'est pareil, hein. ça demande une certaine, une certaine formation et, euh, et une... Et l'infirmière se sente à l'aise aussi euh, de pouvoir euh, prendre en charge des patients euh, euh, qui sont greffés. Donc ça, ça se fait pas du jour au lendemain, hein. c'est vraiment on est accompagné euh, de notre premier jour jusqu'au moment où, euh, où on se sent capable. Euh, donc On a des infirmières qui sont un petit, qui sont tuteurs, qui, peuvent, qui nous forment, on a des euh, mises au point euh, régulières avec, euh, avec notre cadre de service, avec euh, différentes infirmières et ça implique aussi euh, une, une formation en continu. Les médecins travaillent énormément sur les protocoles on est, euh, qui sont disponibles euh, sur l'ordinateur aux infirmières et euh, aussi euh, une certaine harmonisation des pratiques. Donc on essaye au maximum de travailler tous de la même façon et, euh, et euh, de, de travailler selon des protocoles pour sécuriser au maximum les soins et, euh, et rassurer aussi les patients et, et leurs familles travail d'équipe très important et indispensable pour prendre en charge les patients dans ce service-là. On est en constante euh, transmission, on se transmet énormément de choses. Nous, on travaille en binôme. En tant qu'infirmière, on travaille en binôme avec soit une aide-soignante, soit une auxiliaire de puériculture. Euh, on a des temps de transmission euh, différents dans la journée entre euh, infirmières, entre infirmières-médecins, mais aussi on a des staffs euh, euh, une fois par semaine où là, il y a toute l'équipe euh, pluriprofessionnelle qui euh, assiste. Donc il y a les médecins, il y a les internes, il y a les, la kiné, le, kiné, le kiné, la maîtresse, euh, l'assistante sociale, la psychologue. Donc euh, voilà, on travaille, vraiment, euh, on travaille vraiment tous ensemble et euh, on travaille beaucoup à ce... À, à, les, le temps de transmission est très très important pour vraiment euh, prendre en charge l'enfant euh, euh, du meilleur possible. Il y a forcément des moments qui sont, euh, qui sont moins faciles que d'autres, mais euh, on est vraiment euh, une équipe euh, avec... Euh, le, je pense que la communication est vraiment primordiale dans ce service-là et, euh, et on discute énormément entre nous. Je pense qu'il faut être assez honnête pour reconnaître aussi un moment... Euh, quand c'est trop difficile ou quand certaines prises en charge sont un petit peu, un petit peu compliquées et on travaille vraiment tout ensemble pour euh, que personne se retrouve en difficulté dans telle ou telle prise en charge, euh, on est, euh, les médecins sont très disponibles, la psychologue est disponible aussi si besoin euh, donc euh, je pense que la communication est euh, primordiale pour travailler dans un service comme ça mais euh, forcément que c'est euh, la spécificité fait qu'il y, y a certaines difficultés et que c'est pas forcément tous les jours euh, tous les jours simples. Moi ce qui me plaît le plus c'est euh, le fait que ce soit euh, enfin, qu'on qu apprend tous les jours déjà parce que c'est euh, en constante évolution c'est euh, passionnant euh, c'est le travail d'équipe que, euh, que je trouve aussi très stimulant. Euh, qu'on travaille tous vers un même objectif et qu'on essaye euh, euh, au quotidien d'améliorer nos pratiques. Ça, c'est euh, une, une remise en question qui est aussi très, euh, est aussi très présente et je pense euh, très importante. Et forcément, le relationnel avec, euh, avec les patients et leurs familles, euh, parce que euh, c'est des familles et des enfants qui, du jour au lendemain, voient leur vie qui est complètement euh, chamboulée. Et je pense que. Euh, on a un rôle aussi très important à ce moment-là et puis de rentrer un petit peu dans leur quotidien, dans leur intimité, dans ces moments-là, je pense que c'est aussi très enrichissant et, et, et c'est un, un vrai plaisir.